Ladies and gentlemen, bienvenue pour ce premier combat de l'année Opposant le champion en titre depuis maintenant de nombreuses années J'ai nommé FIFA 22 Opposé à lui ce soir, le nouveau challenger Fils non reconnu de PES J'ai nommé U Football 2022 Ce match aura lieu ce soir à Munich, dans l'arène du Bayern Munich, ready to go Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Bon, si vous l'avez pas compris sur l'intro, je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui. En fait, il y a un site néerlandais, alors eux ils sont super chauds sur eFootball, ils sortent plein d'articles, qui a fait un comparatif très très sympa entre les joueurs du Bayern Munich sur FIFA 22, et sur eFootball, parce que, bah, vous savez très bien, sur eFootball, depuis que le jeu est sorti le 30 septembre, bah, on est plus en train de se foutre de leur gueule, parce qu'il y a eu quelques dingueries, on va pas se mentir les gars, quelques dingueries qui ont fait rire toute la toile, ça c'est vrai, mais les visages sont quand même très beaux sur PS5, et du coup, je vous propose aujourd'hui bah, de se regarder ce comparatif, et à chaque fois, je vais mettre une note, donc soit pour l'un, soit pour l'autre, et à la fin, on verra, mon score. Et vous, les gars, bah, vous allez faire tout simplement pareil. Et vous mettrez en description votre score final. Qui a gagné avec les points. Et puis voilà, on va un petit peu comparer. Alors, soyez objectifs, les gars. Même si vous préférez mort FIFA ou si vous préférez Amor E-Football, là, vous essayez de faire la part des choses et vraiment d'être... Sincère et de dire bah, à chaque fois qui gagne entre FIFA et football. N'oubliez pas le like et l'abonnement si ça vous plaît. C'est parti du coup pour le match. C'est parti les gars pour le comparatif. On commence avec le gardien Manuel Neuer. Alors là, franchement, les gars, objectivement, moi je mets un point à gauche. Je trouve que bah, la texture déjà est mieux faite. Je trouve que même la sueur et les reflets, bah ça n'a rien à voir avec euh, à droite. Et après, au niveau de la ressemblance, les deux sont plutôt pareils. Mais je mets quand même un point pour eFootball. Donc, premier point pour eFootball. On enchaîne avec le défenseur allemand, Niklas Sule. Là, là, là. Bah, en fait, c'est un petit peu pareil. Mais il y a juste un petit problème. C'est que je trouve que sur eFootball, bah, on dirait qu'il louche un peu. Bah Sinon, je trouve que c'est quand même plus ressemblant sur eFootball. Donc là, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, deuxième point pour eFootball. Attention, il commence à creuser l'écart. On est déjà à 2-0, les gars. Le troisième, Dayo Pamekano, notre Français. Alors là, euh, bah là, FIFA. Désolé, je trouve que même si euh, la texture est plus belle sur eFootball, bah regardez, il y a un petit problème au niveau des cheveux. Et je trouve qu'il est quand même plus ressemblant sur FIFA. Et les cheveux sont mieux faits euh, sur FIFA. Là, on dirait un petit peu du, du barbelé sur eFootball. Euh, sur e et au niveau de la barbe aussi, je trouve qu'elle est mieux faite sur FIFA. Donc 2-1. Attention FIFA qui recolle au le score les amis. Lucas Hernandez, le français. Pour moi, clairement, il y a un problème de cheveux hein, sur eFootball. Là, quand même, euh, on dirait qu'il a une sacrée calvasse et qu'il y a 4 cheveux qu'il a rabattu dans tous les sens. Euh, au niveau de FIFA, les cheveux sont très bien faits. Par contre, je trouve qu'il est quand même plus ressemblant sur eFootball. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je trouve que pareil, il a... Peau, elle est mieux faite. Bah. C'est compliqué là, parce que euh, en même temps, ils n'ont pas mis une très belle image sur FIFA. Ah, les cheveux. Les... Il a quand même euh, les oreilles décollées là. Pff, ah, je sais pas, compliqué. Allez, match nul, les gars, sur ce point-là. Match nul, un point partout. On est donc à 3-2 pour eFootball. Alfonso Davis, le Canadien. Bon, bah là, les gars, je pense que c'est clair. Il n'y a pas photo. C'est clairement eFootball, parce que l'autre, il n'est pas du tout ressemblant. Euh, donc euh, point eFootball, après je vous rappelle quand même que le Bayern Munich c'est un partenaire d'eFootball Donc forcément ils ont fait bah, très attention à modéliser pratiquement tous les joueurs si ce n'est tous les joueurs Alors qu'il y a peut-être des joueurs qui ne sont pas modélisés sur FIFA et c'est normal Donc point pour eFootball, 4-2 les gars, ça c'est le match Bon bah autant sur Alfonso Davis, on n'avait pas de problème pour décider que c'était eFootball qui avait gagné Autant là... Pour Kimich, c'est clairement FIFA. Hein, parce que le Kimich dit football alors il est plus près de ressembler à mon boulanger Jean-Jacques que à Joshua Kimich, euh, le joueur de Munich. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, ils lui ont fait une toute petite tête. Ils lui ont fait un front de 12 km. Je pense que tu peux atterrir dessus. Euh, donc euh, bah là, clairement, point pour FIFA. 4-3. Léon Goretzka, un joueur que j'adore, mais même si ça, on s'en fout, tu vois. Léon Goretzka, euh... bah, je trouve qu'il est mieux fait sur FIFA, clairement. Je trouve que là, il est mieux fait sur FIFA. Après, euh, ils ont quand même un problème avec les cheveux, je trouve, hein, sur eFootball. Les cheveux sur FIFA sont beaucoup mieux faits. En tout cas, à l'arrêt, après hein, un mouvement, Bon, c'est peut-être autre chose. Euh... Mais euh, là, clairement, clairement, pour moi, la FIFA... Euh... Sans trop de difficultés à choisir. Donc FIFA. Attention les gars, 4-4. 4-4, FIFA qui recolle. Leroy Sané. Alors là, là, je dois dire que les deux sont très, très, très bien faits. Euh, Avantage à eFootball pour le grain de peau et la sueur. Avantage à FIFA pour les cheveux, encore une fois. Même si là, les cheveux de eFootball sont quand même bien faits. Là, impossible. Euh, franchement, c'est dur de les départager. Hein. Très, très dur de les départager. Je mettrais... Je mettrais match nul, si je devais pencher, je mettrais sur un tout petit peu eFootball. Peut-être parce que moi, je préfère aussi les graphismes e football mais là, je vais rester objectif, je vais dire match nul, parce que pour moi, euh, dur de choisir. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, précisément sur euh, Leroy Sané, je trouve que les deux sont très bien faits, vous, vous mettez le point pour qui Voilà, moi personnellement, allez, match nul, on reste à 5-5, c'est serré, c'est tendu, hein. qui va gagner ce match Thomas Muller Je trouve qu'il a une tête bizarre là. sur eFootball. Euh... Je trouve qu'ils lui ont fait une tête bizarre au niveau de la forme. Là, euh, là, FIFA, je suis désolé. Mais là, là, là, FIFA, clairement, ouais, FIFA, FIFA qui passe devant, attention Première fois depuis le début de ce match que FIFA passe devant, il football, il va falloir réagir, mon ami Serge Nabri, je trouve que sur eFootball, là, il a une tête bizarre. Je suis désolé, il a une tête bizarre. Je pense pas que ce soit l'expression, tu vois. Ouais, Quoique, en fait, euh, FIFA aussi, il a une tête bizarre. Je trouve qu'ils ont fait les yeux un peu rapprochés. Match nul, les gars. Match nul. Match nul, vraiment. Match nul, les gars. Nabri, match nul. Donc, euh, 7-6 pour FIFA. Attention, on se rapproche de la fin. Robert Lewandowski, l'un des meilleurs attaquants du monde. Et là, et là, les amis, c'est la petite catastrophe, Ada. C'est que là, je trouve que sur eFootball, il est pas ressemblant. Je trouve qu'au niveau des yeux, il y a quelque chose qui se passe pas. Il y a un petit problème au niveau des yeux. Après, sur FIFA, je dois avouer que sur cette image-là, il n'est pas très ressemblant non plus. Mais FIFA, désolé les gars. FIFA, parce que là, tête bizarre. Franchement, tête bizarre, expression bizarre. FIFA, le point pour FIFA. Attention, FIFA qui a deux points d'avance. On arrive et il va en rester 4 ou cinq. E-Football, il faut se réveiller, mon coco. Oh bah Kingsley Coman. Kingsley Coman. est là, E-Football qui réagit tout de suite avec un gros hypercut. Un gros hypercute sur FIFA. Parce que là, clairement, le Kingsley Coman E-Football, je le trouve extrêmement bien fait. Ne serait-ce que les pores de la peau. Il est très ressemblant. Le seul petit bémol, c'est encore une fois les cheveux. Mais là, facilement, je mets le point pour E-Football, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, là, sur celui-là, il n'y a pas photo photo donc eFootball euh, e qui recolle il n'y a plus qu'un point de retard sur eFootball et eh bah ben, eFootball je suis désolé les amis qui va recoller au sort parce que là clairement clairement sur notre ami benjamin pavard fifa ils ont craqué sur les cheveux là je sais pas ils lui ont mis un ils lui ont mis un bol de nouilles sur la tête je trouve que sur eFootball même si les cheveux c'est pas ouf mais il est très très très ressemblant même au niveau de l'expression très très ressemblant euh, là notre ami pavard eFootball qui revient donc à égalité on est à 8-8. Euh, 8-8. 8-8, les copains. Et je crois qu'il va rester trois images à comparer. Donc, dans tous les cas, normalement, il n'y aura pas d'égalité. On enchaîne. Et on enchaîne avec Sabitzer. Sabitzer qui est bien fait sur FIFA. Mais qui est très, très, très bien fait sur eFootball. Et là, mention très bien pour les cheveux. Franchement, les gars, Sabitzer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais depuis le début, c'est un de ceux qui est le mieux fait, je trouve. Parce que là, vraiment, sur eFootball, je trouve que c'est bluffant. Vraiment, c'est bluffant. Il est extrêmement bien fait, les gars. Dites-moi dans les commentaires, c'est un truc de ouf. Extrêmement bien fait. eFootball, attention, eFootball qui repasse devant dans la dernière ligne droite. Une dernière accélération. Qui va remporter ce match Oh là là Oh là là, la chute L'hupercute de FIFA dans les dernières secondes de ce match, parce que là, là, si je vous montrais juste, le, juste la tête de eFootball, sans vous dire qui c'est, je pense que vous ne trouvez pas. La Tchupo moting ils n'ont pas respecté sur eFootball. Oh, la tête, ils lui ont mis une éponge gratte-gratte sur la tête. Il n'y a rien qui va. Par contre, sur FIFA, il est très, très bien fait. Eric, bon, bah, match nul. Match nul, et je crois que ça va se jouer sur la dernière image, parce qu'en ça me met qu'il en reste une, mais qui va gagner Qui va gagner les mecs Ça va se jouer sur Moussiala, Jamal Moussiala, la petite pépite du Bayern Pour vous teaser, il n'y a pas photo entre les deux, il y aura forcément un gagnant Il y en a un qui est très très très bien fait et l'autre en fait euh, il n'est pas modélisé On a l'impression qu'il n'est pas modélisé C'est parti, je vous l'affiche oui le grand gagnant est eFootball grâce à Moussiala, Mousiala qui est très très très très très bien fait. Et là FIFA, alors je ne sais pas si... Je crois qu'il est modélisé, c'est juste qu'il n'est pas bien fait. Je suis désolé pour les, les fans de FIFA, pour les mecs de FIFA. Mais je trouve que sur eFootball, bah là voilà, il n'y a pas photo. Donc vous l'avez vu les amis, contre toute attente, le challenger a battu, le champion, tout le monde se foutait de la gueule. Moi, y compris des faces de eFootball, et a raison, parce qu'on a vu encore une fois des dingueries, des trucs, mais à mourir de rire, je vous en ai mis quelques-unes. Mais là, quand on regarde au meilleur moment les captures d'écran, et qu'on essaye pas de chercher les petits bugs ou les petites expressions bon, on voit clairement que eFootball reste devant FIFA au niveau de la modélisation des phases. J'attends, bien sûr, vous, votre score dans les commentaires, puisque comme vous l'avez vu, moi, bah, c'est eFootball qui a gagné d'un point donc mettez votre score et le gagnant dans les commentaires pour qu'on voit à peu près si on a à peu près tous le même avis ou si peut-être j'étais complètement à l'ouest c'était Luthor n'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu on fera bien sûr d'autres matchs et en plus il y a d'autres jeux de foot qui arrivent donc on pourra comparer hein. faire des petits football ufl ufl fifa tu vois tout ça tout ça ça va être drôle c'était Luthor je vous fais de gros bisous ciao les mecs